Qu'est-ce que je fais Je la garde, j'enlève Bon, je la garde. On y va A 17 ans, je suis parti faire une prépa, MPSI puis MP, et après deux ans de prépa, je suis arrivé ici à imt Atlantique des cours de physique, plus majoritairement de l'électronique. J'ai également fait du management, de la sociologie, de l'économie. En dehors de, de l'école, j'ai fait euh, du rugby et j'ai monté un journal étudiant. Je suis la thématique d'approfondissement, transition énergétique et environnementale. Euh, tout ce qui fait que demain, nous pourrons vivre dans un monde plus vert. Plus tard, je voudrais travailler sur des projets de développement du territoire autour de la transition énergétique, que ce soit au sein d'entreprises privées ou d'organismes publics. Noix de coco. Noix de coco, quand on la voit de loin, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis arrivé ici, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais. J'ai réussi à être responsable d'équipe de rugby, j'ai monté un journal étudiant. On vraiment, On peut faire plein de choses à l'intérieur. Voilà, noix de coco.